Pour nous déplacer dans ma médiathèque, il suffit de cliquer sur les différentes options du menu à gauche de l'écran. Cliquer sur l'onglet « Références » nous permettra d'accéder à plusieurs dictionnaires et encyclopédies en ligne. « Manuel numérique » nous donnera l'accès à des manuels scolaires numériques en ligne ou à des sites compagnons de manuels scolaires classiques. La rubrique « Logiciels » nous donnera l'accès à des logiciels classés par « Type d'activité ». Dans la rubrique « site web », nous trouverons des sites web classés là aussi par type d'activité, à la fois pour les enseignants et pour les élèves. La rubrique « Documents » nous servira à accéder plus tard aux documents que nous aurons sauvegardés. La rubrique « Info regroupe des sites d'information à destination des enseignants uniquement. Nous trouverons dans la rubrique « Podcasts » des podcasts, disponibles en ligne. Et enfin, dans la rubrique « Bibliothèque », l'accès à des bibliothèques de livres électroniques en ligne.